Malheur, lui que a message oyo, que euh, la zone d'ombre. a mais à l'envers. Il y a une question, to, qui va vraiment à c'est pourquoi Là je demande à toi ozo kangalelo. Yo zali nani? Chrétien ou disciple? Et puis tolobi comprendre quoi la différence. Golo a pece biso maloba o yeto message o l'équivalent mi kolo. Mais ma makambjuso o avant to lo banguna batu et bon bi somoko to digérer, c'est-à-dire makambona il faut et comment la Puisque la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La Bible me dit encore que l'homme ne donne que ce qu'il a. Ça dit na a message moko côté, qui digérer puisque la sagesse ni et communiquer message puisque message tout la il a message pour la tu n'est-ce pas, le bon moyen. message, mis mon et ça comment dire, un message, et tu as n'a message, et tu as un message, tu avant un message, tu as un d'une Yosokangaï à l'obeloussous et continue kakabons. Alors, la moi si moi si oyo à bala kamo bali oa yébite à cause jamais heureuse na kati ya libala wana. Dengi mokopé, mo bali oyo akobala kobala moissu a yébite heureuse cause à peine na kati ya libala wana te. Mo balito, moi si avant bo bala na faubou salini, mo yébani ba kombo. Attention à Bizarreli, n'engue moi copain à Yeshoua. Toi qu'on s'attaque, toi on se lance Mais toi, il faut comprendre, ma campo a l'initié, toi malamoute. Alors, toi, y'a bien na niveau, nan zela mi balé. Zinza libosso, zela ya parole. So abibi misa mi balé pour comprendre la bière. Parole, les amis, mi balé hein. Parole autre, tant gakka na parole ali lire révélation. Ok? Mais si ko esprit en zambéne yo tangi, parole ou esali écrite, autant qui ango esprit en zambéne, tu enseigner? On dénigre Yeshoua le Bible que L'esprit vous enseignera, quoi, dans toute vérité. Ça dit vérité et ça va cacher dans le il y a texte, dans le parole, n'a le plutôt il y a texte plutôt au temps, là. texte, dans le texte, wana de sukoyo Esprit nzambe et kutambuisayo peut faire comprendre que okay, makambo chukotanga ezaboé ezaboé bon quand c'est le soleil a ému que donc a autanga ezayezo comprendre que là fallu maintenant que bateau qui rempli so de l'esprit bata ngi se va faire comprendre que makambo autanga soukizani soukizanani alors moi je pense que sans l'esprit on peut pas comprendre les choses de Dieu mais avant que esprit nzambe et sosolisayo et bongi Oyo kamalo banan zambé. Foumou du parenthèse moussousou. Tantouzayana katia va assemble ban deko. Soki o yembi. Ou bien o beti, muzik. Na suta. Ba tu beti ma boku. Ba beti la ma boku mou Ba beti ango yo. To pon an Je pense que telmeza sa habitude. Habitude de sa laka Ba tu mingi ba beti Mingi pona mutuana, moutouana. Pon nini. Deja tango. A zanko telema. telema. O muna ba lopi, beta ma boko, pandake ndekwa pona lukumu na zambe Non, ezaka mingwa beta ma pona mutu wana, swat wana, swat uh, musicien wana, sadi mutu andimi azwa lukumu yankolo. Alors, bref, buti ya nini ya makambo tozolo ba lelo, ya ko sunga, bandeko, balongo na oito bengi, nespa, Uh, esprit ouana ya kozwa, ko kokopie li kambou kokola ou na akati tonotokata vina yo sans pourtant ko yeba, place et outi tout na question abiso. keshon abisso tu vois mot chrétien chrétien azali nani chrétien azali moutou ou yo ali ko professe to moutou ali ko confesse religion ou outi e na christ Chrétiens, asali mutu ou ali ko professer, to ko confesser, religion e ruti na Christ. Or, budo nanga bozoye, ye ba ke, na katya mokilotu vandi ba église chrétienne eza ebelé. ba religion chrétienne eza pe ebelé. Sans même les compter, bo yebi, ba na la catholique, ba sa qui ba nous ensemble na ba protestant, ba kabwani déjà ba komi deux cest à protester contre Muninga, catholique, qui mais qui est un peu de la catholique, qui un de qui de de un eh, donc de pourquoi chaque mot tant que ça est loco il e, en a des n'ango d'où tant que chrétien dans l'ensemble tout le monde a que chrétiens nest pas dans le religieux Christ chaque mot il y a une façon de façon de réfléchir et ça là que nous il y a qui Paul, Pierre, peut séparer ». Oui, il peut séparer, mais il professeur, n'est-ce pas la doctrine Yeshua ». Il y a « Paul » qui dit que l'Évangile mis l'Évangile. Et puis, il y a un que l'Évangile a l'Évangile, qui a l'Évangile, de a As la ange, as la bison, mon autre côté, ma campagne autre Éthi, Éthi, et pas y a Yeshoua te, mon tourne as la mie quoi en atom, à la clame à ma C'est pour dire que à table basarik, côté à la, au centre à la gauche, monsieur la droite, Paul, na Pierre ils étaient dans la même doctrine. Mais au bison de leur, à la chrétien, autre chose, mon à eux, à l'Église tout ça. Basana, basana mon côté, basana même idée. Chaque mouton a pensé à la signes de à la fin de la de la fin koto la fin la la la la kuna je vous apprends que les religieuses sont que organisations humaines. pas, tout organisation humaine, créé locaux, apersonne combo, des règlement des loi et puis mais pendant que crédibilité, bah que ça, tout ça facilement que non religieuse sont des n'est-ce okay. pas peuple c'est à dire opium et drogues et en tout le pays sous-développé. Et la religion remplace la vie. Bref, c'est ça qu'il y a, réellement, un message à boyer, pour faire comprendre que les chrétiens, ils les n'est-ce pas, religion et outil na Christ. Or, que vous comprenez d'abord, Christ est un Christ, et outil wapi. Ou Christ est le Messie, le Messia, le et puis le Rédempteur. Ça dit, Christ est le Messie, ou bien le wain, ou le ou Azali, donc, comment dirais je le pas ou Mais ou le Moutou, que ou ou ça sa ye, a toujours Christ. Ce que je veux expliquer, c'est place Il y a un combo qui est un combo qui est un qui est un combo qui est un Joseph, qui est qui a un combo qui est un un Jésus ou bien Yeshua. Alors, à ne qui pas que Jésus-Christ. Christ est Christ un titre qui est un titre pour nous faire ça. C'est-à-dire, le quoi a un moutou, à Botami. Mais ce que le Pau a salamusal, il que Ce que Christ, ce que qui ce que le que non, benge Messi, selon l'histoire, il y a une Israël, y a pas a Pour bango y a qui bango y a beaucoup Masolo, mais -il là nous sommes en train déjà de vous expliquer mot, déjà Moana. Donc ça dit Christ, ali Messi. Mais si, Oezali oh, Ezali, combo, Ezaki attribué, n'est-ce pas, na Yeshu Tamazaki na Katya Mokili Awa. Pourquoi? Puisque, en étant sur la terre, Yeshu Azaki na Nzotolo Kola Ngaïna Yo. Alors, ce qu'on pône à Asala Moussa, il a fallu maintenant, Asala, loin. Et pourtant, il était déjà loin, ouais, puisqu'il est né du Saint-Esprit. Mais ce qu'on pône à Gopé, ça, différence n'a pas mususu y a un mot à Christ, Ezaki collait toujours na Jésus. Alors, tant que tout le monde est là, nous sommes comme si nous avons parenthèse, nous avons Surtout so, quand tu dans la Bible, à y ye a un tu es a moi, tu es comme moi, tu es comme moi, a un comme de tu a a a pour ce qui est à Koufi, Makila na Oezali, Makila rouge, Makila, comme ce que ça est outi na agno, et toujours benga agno c'est-à-dire, Oazalo, Mbeka, Mbeka, Oez, agno a ça mon côté, ce qui m'a le Makila na esopani comme Makila na ye, Makila Oezali, n'est-ce pas pur, mutusiko siko, à cause de la rédemption. Y'a donc, Yesu, Ali, rédempteur, na biso, Yesu, de moutou à fouti, n'est-ce pas? pas, donc a fouti n'yongotopi n'yongopongo, sa di a andimi, ko substituebe ko zwa bisika na biso, me yes a kisko li sumu te, so ki a zaki mou ploko n'gana wabote, mama na papa et n'gana simbate. pourquoi? puisque a ko kou zwa pekaka, li sumu o Adana F ba ça dit sa di Adana F bazaki bato, ba ki ma sumu na et e kole mo ki ti, ya, alors tango Yeshu yaki, ki zaki vraiment n'zamba ki selon denge Jean et na Chapitre 1, verset 14. Nzambe akiti dit la parole Nzambe akiti que la moutou Nzambe akiti nous la moana mm. que pour que moana mm. azali dit que dit ceux qui, va lobby, par exemple, dans le français, bah, l'obéit, euh, messie, bah, cause, peu loin peut, on peut, on peut, on loin on peut, on peut, on peut, on peut, on peut, déjà tant on peut, on peut, Bon, rappeler Marie à Seigneur, Corné à Seigneur, Pierre à Benghazi Seigneur, Jean à Benga, Seigneur, Paul Benga, Benghazi Seigneur, fils de l'homme est Seigneur. C'est-à-dire, au Zomona, qui réellement pendant que Mokili, bien que tant Mokili, Mais ce combat Christ a réellement en pleurs pour nous battre. C'est-à-dire Jésus-Christ, ou bien Jésus-Christ, ou bien Yeshua Hamashiach. cest que On dirait que Yeshua Nazareth. Il a un moto. Il y a un moto. Il y a est ça dit à zongi na bisika uta ça dit bisika utaki arrêter pour la co mission au mutabe bisaki fa que il rétablir relation na yé na dabat ou yémoakira qui quand je dis Yemoka yé comprendre zambé, la Bible, dans le livre Jean, dans le chapitre 1, Bible Zolouba Keno, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. So n'y comprendre mingi que vous vidéo est à ming, tout sais, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as na biso as dit, tu as dit, tu dit, tu il dit, tu as dit, tu as dit, tu as a tu as dit, dit, il y yende nzame. Ya motango mon frère ma sœur committe que commission na tout ce que vous demanderez à mon nom. c'est normal. tout ce que vous demanderez à mon nom, mon père a Il voulait nous montrer <���verständ> to to il voulait leur montrer pour tout quitté ça comment qu'ils peut comprendre que comme Nana yeboye ça dit na tindami il a fallu qu'il y ait le peu de « motindami alors nous ça que il disait ça puisque déjà Kolobakaza moi qui scandale pour la Bango imaginez vous ça imaginez vous ça ça dit ça ça, ça, ça, ça ça allait créer encore des troubles il faut comprendre que on peut comprendre la divinité à Yeshua que par l'esprit Or, ils n'avaient pas l'esprit en eux y a que c'est mieux pour esprit donc par l'esprit comprend donc comprendre ma de qui a là à comprendre ma campagne yo semblant zambi yo, esprit pour comprendre OK? Là ben je suis en train d'aller vite vite pour en euh, faire comprendre par exemple belles mains, c'est bien antique en latin ça terme pour cela également facile pour nous tous à comprendre. Donc ça dit là je disais que euh, euh, donc Messie, est allé loin donc du donc du Seigneur et puis il a encore monté ça consacrer hein a sa à consacré par une onction divine. C'est ça, ce qu'on appelle Messie, le euh, euh, Christ, Messie, a lui moutouka lui consacré, nest ce pas, pour une onction, donc, par euh, plutôt, onction divine, pour une mission quelconque. Si ce qu'on le cas, Papa, au Sambelaka, papa pour au Lobaka, papa pour au Théaka. Il y a un mot à que, vous priez, vous ne respectez pas plus que vous priez mal. Ça dit, est-ce que ce que j'ai fait, je, comme je t'appelle, comme je te suis, pour nous comment, n'est-ce pas, dans l'image parfaite, il y a Yeshua. Pourquoi? La Bible, la Bible nous dit que tel qu'il est, tel que nous sommes, normalement. Mais tu, tu, tu vas te poser la question, tu vas dire, est-ce que réellement suis-je comme Jésus? Ce que nous autres pour D'abord la réflexion, d'abord, et puis tout la croissance spirituelle, afin que tout comprenne la dimension spirituelle. Tout continuer à la Bible sans comprendre la dimension spirituelle, puisque la Bible en tant que écriture. Et spiritualité. Donc, on a Il faut toujours associer la Bible, la parole, l'esprit, pour la révélation cachée, n'est-ce pas, derrière cette parole. Donc, la position de la minute, la minute, dans la voilà, je vous une question. le Question, Yami Est-ce que ce que c'est que que c'est c'est-à-dire Si dans le moment où Est-ce que Ou bien, pureté dans la C'est-à-dire c'est lui qui fait la pureté. C'est lui qui fait l'onction. L'onction la puissance. À en fait, il y a la présence de Dieu. Il y a Moïse, qui est un vivant. que la la, la, la, la de Dieu. Verset 20. Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. C'est pour dire que nous avons exode. Pourquoi Parce que Yeshua non? le Dieu sauveur. Or, oh, la Bible dit Il n'y a qu'un seul Dieu. Ça dit, Dieu sauveur, quand il y a pendant puisque je suis répéter, par l'esprit pour la La Bible, c est, c est, ce sont des paroles qui ont des textes et des contextes. Si que chaque année, ou bien, après, non, no? bah, comme je m'en suis dit, je m'en suis dit, Ce que suis dit, je m'en suis l'esprit, je m'en suis dit, je m'en suis dit, je la suis c'est je vérité, suis la je cachée. suis dit, je Bible suis elle je suis dit, je suis dit, je suis je suis je suis je suis union je et bah, livre C'est pour dire qu'il y a des choses que nous ne connaissons pas, ce qui lis, sont conduit par l'esprit. Okay? C'est très important de comprendre place place. La même chose, Yeshua, a dit Nicodème dans Jean chapitre 3, verset 3, que c'est un monde C'est-à-dire un bon temps cest un monde physique, et cest à un que ndengemakope aipc ni monde spirituel à il faut comprendre que par cette par cette explication tout monde que ou yeshua donc présence position Azali nzambé, pisika si ka azali, c'est-à-dire azali nzambé. Azali moutouté, pour asana a besoin, y a épakolami, azali n'est-ce pas nzambé. Là, maintenant, je suis en train de, de, de vous faire comprendre que, à point A, y a chrétien, place chrétien, où tu es dans le mot Christ, dans le terre déjà, et puis Christ, tu conjoint, le projet l'objet, qui est Zali, moutou, n'est-ce pas, azali, comment dirais-je, euh, consacré, euh, consacré, donc euh, par une onction divine. Donc, Donc, euh, pourquoi est-ce que, en passant, pourquoi est-ce que le titre est christ zala Le titre est Christ. Il y a un corps, il y a un sang, il y a chair. Parce pendant qu'il était sur la terre, Yeshua a dit qu'il ça sa époque au syndicat, ça sa époque de léla, c'est-à-dire à qui n'a corps humain. Alors, maintenant, le, donc, le Christ, ou bien onction, on il a fallu les pour agir spirituellement, Donc, pour faire comprendre, réellement, euh, donc le comment dire, Jean, Jean 1, 14, que la parole a été faite chère, la même, la même, la même parole a été faite chère, mais il fallait que cette parole soit réellement, euh, comment dirais-je, enveloppée de l'esprit, bien soit réellement, donc, euh, donc euh, euh, euh, euh, l'onction, n'est-ce pas, euh, pour, pour chère, la chair catastrophique donc bref quand on voit le fils de l'homme, par rapport à l'eau qu'on appelle je suis le fils de l'homme. par rapport à la chair donc la chair et puis le sang oh zay a quatre bref tout le que tu que bon 28 euh, c'est ainsi que le fils de l'homme est venu non pour être servi mais pour servir et donner sa vie euh, donc euh, comme la rançon n'est-ce pas de plusieurs les mission et puis lesappelle Nakati n'est-ce pas il y a Comment dire, il y a apocalypse Il y 13 par rapport à Christ. Et au milieu de cette chandelier, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Donc, son titre Christ Messie, il a qui titre terrestre, mais après sa mort, il est monté dans les airs pour faire quoi Pour reprendre sa place initiale, de, de, de, de, de la vérité Donc, uh, é, mais, là, est là mais, est là, il est important. Maintenant, ce côté le bas, mais qui est chrétien, vous hein? bon, qu comprenez que la deuxième parti, vous en avez, euh, donc Donc, vous peu de la, la faire comprendre mais, à fait, à cause, là, il, il y a, il y a, il y a chrétien. Mais Maintenant, pourquoi alors chrétien est comme il célèbre bongo Pourquoi est-ce que chrétien est comme célèbre bongo euh, et ça, c'est ce Et ça, que nous avons dit que nous avons que nous avons dit que nous avons dit que nous avons que nous avons dit c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. OK Ça dit quoi ça qui combo fakibo pesa combo Yeshua. Donc là tu vois on, bay, on, diテma, on Mary, 11, abbas, lui, a na na le baque déjà. Donc bref, tant que je na acte des apôtres chapitre 11 verset 26. Place les combats chrétiens où tel que d'abord il y a Donc Barnabas s'est rendu où c'est à Tars pour chercher Saul donc, Barabbas, à Kenatars, Pona, Paul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Bakken Antioche, pendant toute une année, il s'est réuni, et il s'est réuni plutôt, aux assemblées de l'église. Et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut en Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Donc, ça dit, je vais vous expliquer sur ont agaraboués. Pour te faire sa réponse dans ce cas, je suis dans 5 minutes. Dans le ce fut pour la première fois dans Wapi, dans Antioche, que les disciples furent appelés chrétiens. Ça dit que les disciples. Il y a autre place, place, puisque nous par rapport à chrétiens ou disciples. Ils a deux appellations. Puisque chrétiens ou disciples, ils ont été à Yeshua où à l'endroit où ils chrétiens. C'est à l'endroit où ils à l'endroit à dire où ils ont ensemble tous les appartiennent à la famille. Mais ce que la famille a dit, c'est papa a biso. le papa n'a dit, papa na biso par exemple, donc, Max. Ba, ba, si papa ah! di, a dit, ah, tu Max. Ça dit, chrétien, a dit, Et non, le komi... non, ça dit, le papa a tu as dit, tu as dit, disciple as dit, de as dit, tu dit, chrétiens un Oh. ça dit pourquoi puisqu'il y a des églises oh, bah, bah, bah, ben, bah, bah, disciples pourquoi puisqu'il ming, bah, y a des disciples n'est-ce pas il y a des bah, pasteurs mais là maintenant je, vous, je suis en train de vous dire des choses pour comprendre vous, là, on a pas la même vidéo deux fois ça dit disciples azali moutou golo alakissiye mal, malobanaye a sa l'élève, yankolo Yesou. Yanko ou Tant tinda ba ou yo basa ykina ye bengi ba potre. Na Matthieu 28 19, alobi nini. Alobi, allez, fête de toutes les nations des disciples. Ça dit, bisou de toi, bo to ba disciple. Soki mouta tout nusko, me disciples a nani. O ba nini, o ba que disciple à Christ, mais disciple disciples a Ya y c'est-à-dire Yeshua, Yesu, Ndesali, n'zambe Nabiso. To ce qui là, avancer spirituellement, pote ne pas spirituellement, ou alors, il réellement, réellement, M'kembo na faut na je Nabiso. Ça m'arrive des fois, des choses, O, na ce ba, bon, on a na qu'on a, on a ce qu'on a, on a ce après, on, qu on, venir, on -ce que nous nous que nous avons dit que nous nous avons que que nous que nous le but pour moi, ce n'est que non, mais on être on être non, Le but on est que vous comprendre ce qu'ils sont en train de dire. So toutes une question. Verset à ce chapitre 10. Les disciples. Ne pas, plus, ne, ne, ne, ne, ne, ne pas plus que le maître, ni le serviteur, plus que son seigneur. C'est-à-dire, disciple, Aza Mutoso Landa, maître à Tambolaki. Maître comme ce Yeshua, Aza humble, Aza qui humble, rempli rempli de l'esprit. ça rempli de l'esprit. rempli de l'esprit. Aza est rempli de l'esprit. Aza qui par rapport à ce que le maître était. Il y a un lobby na disciple il y a des de Yeshua Donc pourquoi on se pose la question De chrétien ou vous êtes disciple. vous disciple disciple Christ disciple y a Yeshua. Pourquoi? puisque Christ, tout le monde qui est mon ébânde, tout le titre, ma il que moutou, tant que nous autres le quoi il titre, on a pas n'a pas n'a pas n'a pas n'a pas n'a pas n'a Bande oiseau Nous, Mais, tout le temps, il a a de a temps, le temps. Il 2, 3, 3, on va pas de on la on la on n'a pas de la disciples. de pas la on pas la oui, le péché. on va je que je On a chrétien on va un incapable de devenir péché. Il de Mais un disciple, c'est-à-dire le mot disciple, il dit, il dit, il le il C'est quelqu'un dit, a discipliné il le il celui de s'est y a été en à il y Mais un chrétien, tout le monde s'est dit que chrétien. Mais on a à Donc, on même pas de à Christ, que On dit, on dit, on tout ce que nous avons dans nous discipline dit, on ne peut pas suivre, tout le monde le tout le monde tout voir, le la création de l'histoire la marine à trop pour beaucoup de choses. Parce que Marc, va aller voir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 alors, a une alors, a une alors, on a un on a nous un, donc on a nous on a disiplié. Donc, alors j'ai de Donc, C'est ça, être un Donc, autant, je ne pas on va Salut okay. ah, oui déjà le début parce que tu que non à religion. un disciple de Dieu un disciple de Dieu ne jamais appartenir dans une religion ou de mission quelconque déjà pour soi définition et ça impossible il y a moi là dans un d'ici chrétien. Alors, qui dit, alors, on a ceux qui c'était dans le 44. Dans les premiers, les apôtres, ce que mon avis a pris mon 4, ils étaient ils pas de ils n'avaient pas de différence, ils les chrétiens toujours à combien de doctrines déjà les à Timor bâton basant mon côté on que c'est qui quand même, ce qui va par son parce qu'il justifie il a mais pas à l'autant aujourd'hui on ces ça c'était une ignorance grave. Il les gens pas ont dit que les gens, Donc, des gens ont dit que dit grave. les gens que ont que la gens ont dit j'ai que les gens irréfléchir, on ce qu'il faisait, autant de tout Mais les pas Tout le monde a dit, Nous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 C'est ça quoi. Donc, tu as déjà donc, tu as toujours monté le balon. Je Pour vous dire, il y a des question à côté est pas, pas. Je Donc pas tu moi je suis chrétien, je suis chrétien, mais vraiment pourquoi Je suis maintenant disciple. ce qui n'as pas chaque fois. On a un on a la qui Mais donc, un chaque fois, chaque jour que un côté, tout tout un a on n'a pas